Ambroise, donne-moi ton assiette. Et comment va Camille Il serait peut-être temps que tu nous la présentes. Et ben justement, je... vous est... La haine. Oh, maintenant, il n'y a plus que ça à la télé. Des noirs et des putains d'Arabes. Sans oublier les homos et les youpins. C'est reparti pour un tour. Non mais c'est vrai. Bientôt, ils vont nous diffuser la prière. Allah Oh, oh, oh, Mais aucune estime pour ces gens-là. Si ils foutaient un peu moins la merde, on les accepterait un peu plus. Mon chéri, tu apprendras que tous les arabes sont des voleurs. Et les blacks, des feignants. Et leur odeur, on en parle bon, Ça suffit Papa, s'il y a trop d'arabes à la télé, t'es pas obligé de la regarder, tu sais Et toi Pierre, AYAM et NTM. au moment de ta crise d'ado, tu veux qu'on en parle J'aimerais bien qu'on change de sujet-là. Mais ça au que tu parles comme ça Et qu'on était cette putain de télé Allô, Camille Alors, tu leur as dit ouais, Je pense pas qu'ils soient prêts, euh, finalement. Espèce de dégonflé.